Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Louis Tenez, j'enseigne au Staps Lacrotel, aux universités de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui une séquence à partir du chien et du chat, une séquence de yoga. Donc, euh, on va chercher d'abord une, une position initiale la plus correcte possible. Euh, C'est pratiquement tout à angle droit donc, euh, les jambes, les bras. À partir de cette position-là, il faut avoir à peu près deux mains d'écart entre les mains et deux points d'écart entre les genoux. Le premier exercice, c'est donc le dos rond pour le chat, qui ne va pas être content du tout. En expirant, sur l'expiration, regarde vers le nombril, le menton sur le sternum. Et à l'inspiration, au contraire, on regarde très très haut, la colonne se creuse au maximum. J'expire, je repousse sur les bras. J'inspire calmement en tout mouvement de ma tête. Ça c'est l'exercice le plus classique chien chat. C'est-à-dire que le chien est assez content, le chat pas du tout content, le dos très rond. A partir de ces mouvements-là, on va changer l'orientation des orteils, tout simplement. On va continuer sur une expiration, une inspiration l'expiration suivante, on va monter tranquillement, essayer d'aller poser les talons au sol délicatement. C'est notre ambition. Je refais un petit chemin entre les deux et je repars dynamiquement sur aller poser. J'essaye de rechercher l'alignement entre les mains, le bassin et les fesses, les fesses le plus haut possible. synchroniser avec la respiration expiration regard sur le nombril pour s'entraîner on va rester on va rapprocher un petit peu ses mains on va s'entraîner avec donc, le chien de la tête en bas on appelle cette position et alternativement tranquillement on va repousser sur les mains chercher l'alignement, les fesses le plus haut possible et alternativement on pose un talon au sol tranquillement en respirant très calmement ça s'appelle aussi le V inversé c'est un éducatif de la salutation au soleil et là vous êtes mobilisation un petit peu des chevilles vous repoussez le sol avec les mains il faut vraiment rentrer les épaules rentrer la tête regarder le nombril progressivement de plus en plus on revient ensuite Position du chien tranquillement, on repositionne bien, etc. Et là, on va faire plutôt quelque chose qui va plaire beaucoup au chat c'est l'oiseau. Donc, l'oiseau, expiration, inspiration, et sur l'inspiration, je monte la jambe alternativement droite-gauche, expire, inspire. Finir dans cette position tranquillement du diamant et euh, essayer de se relâcher, profiter de, de la posture, des effets de la posture pendant une trentaine de secondes. Laissez tomber les épaules, les bras au sol. Voilà, l'objectif c'est de tenir à chaque fois une trentaine de secondes pour chaque exercice. On vise bien sûr à aller vers la minute, des deux minutes. Euh, attention, on a la tête en bas, donc c'est déjà une position inversée, puisque la tête est plus bas que le cœur, et donc ça peut avoir un petit peu de vertige au départ, donc n'insistez pas trop longtemps sur le chien à la tête en bas au départ, et après ça va s'améliorer progressivement, obligatoirement. Je vous souhaite une bonne pratique, un peu tous les jours, et demain le soleil se lève.